Je viens de participer à une séance photo organisée par la Fondation MBM&K et Constance Landbridge. Une fondation qui va avoir une nouvelle image très bientôt. Fondation qui va fusionner deux fondations. Donc j'étais ici pour prendre des photos pour montrer un peu leurs services qu'ils offrent à leur clientèle. Les services de Constance Eldridge m'ont permis d'avoir l'adaptation pour un nouveau véhicule qui va me permettre de pouvoir aller vous rencontrer à travers le Québec et même le Canada pour aller vous présenter ma conférence.